Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle tutoriel APK No TV. Dans cette nouvelle tutoriel, nous allons voir comment faire un montage vidéo avec l'application InShot. Cette application, donc sans plus tarder, allons-y. quand vous rentrez dans l'application ça se présente ainsi donc pour un montage vidéo vous rentrez dans vous cliquez ici vidéo vous faites new vous voulez créer un nouveau montage vidéo new et vous cherchez la vidéo source c'est à dire les vidéos que vous allez monter dans votre et galerie. Alors je vais prendre ceci, ceci et ceci. Je prends les trois. Ok. Et je valide avec ce bouton-là. Vous voyez, ça m'amène directement sur. Là où je vais monter et tout, avec tous les paramètres. Donc, vous voyez ici, vous voyez ici, il y a la signature de InShot. Si vous voulez, vous pouvez le laisser. Si vous ne voulez pas, vous pouvez l'enlever en appuyant sur ça. Vous voyez. Et puis, vous faites Free Remove. En faisant Free Remove, vous allez enlever ça. Vous allez enlever le filigrane de InShot, ça va disparaître. Vous voyez, c'est disparu. Donc, maintenant on va voir. Si vous faites appui long sur la vidéo, vous voyez, ça devient un petit porcelette, quelques morceaux les trois vidéos que j'ai pris pour faire le montage. Donc, on va voir maintenant les paramètres à appliquer. Vous voyez, Et le premier ici, le premier paramètre qui est ici, oui, ici là. Quand vous appuyez dessus, ça déduit le format de la vidéo que vous voulez faire. Format Instagram, vous voyez. Vous pouvez réduire et faire agrandir aussi. Ainsi, format YouTube, réduire ou agrandir. Vous voyez, vous pouvez faire des mouvements ainsi. si c'est le format TikTok. Vous voyez, il y a même la icônes. Format 3, 4, 4, 3, 2, vous il y a aussi le format pour faire un film, c'est ça, si vous voulez revenir à et au format normal d'engraissement, il suffit d'appuyer ici, Ouais, c'est revenu, ça c'est le format de film. On va prendre un format de film euh, Je prends lequel? Bon, je prends pour YouTube. Vous voyez, je prends pour YouTube. Maintenant, si vous le prenez comme ça, si vous appuyez sur le cocher, un seul flèche ici, ça va se faire pour la seule vidéo que vous avez pris. Mais si vous le faites ici, ici sur les doubles crochets, ça va se faire pour toutes les vidéos que vous avez pris. Donc, ils vont prendre cette formule, donc je je là bas. Ok, vous voyez. Maintenant par après, si votre vidéo c'est vous voulez ajouter un son sur la vidéo, il suffit d'appuyer sur musique, musique. En appuyant sur musique, inshot même dispose d'effets, effets ici. Donc vous pouvez ajouter des effets. Mais il faut que vous, vous soyez connecté. Connectez d'abord. Ici, ici, c'est écrit record. Vous pouvez enregistrer votre voix sous la vidéo. Ensuite, ici, là, musique. La partie musique. Ça vous amène directement dans vos playlists musique vous même vous ajoutez un audio ou bien ce que vous voulez en plus ici en appuyant sur la vidéo vous pouvez réduire vous voyez que la vidéo même avait un son donc vous pouvez réduire le volume de la vidéo ouais, ça peut aller vous pouvez amener ça à 0, ou bien à via ou bien à 100, le, no le normal, c'est à 100. Maintenant, vous appuyez ici pour valider. Ensuite, il y a un sticker, vous appuyez là-bas, vous pouvez ajouter un sticker ou soit un texte que vous allez écrire, vous voyez non. texte que vous allez écrire maintenant. Le texte ça dépend si vous voulez que ça reste ici de 27 secondes, point 1 à ici, vous le laissez ou ça vous pouvez réduire et autres. voyez non. si vous voulez effacer ça suffit d'appuyer sur l'icône poubelle. Delete. Ensuite, il y a le texte même. Ici. Vous voilà. voyez C'est ça. Un autre paramètre. Filtre. Qu'est-ce qu'on on y trouve là-bas On appuie sur ça. Vous voyez, effet. Vous pouvez mettre des effets ici. Filtrer. On appuie sur effet. On a différents sortes d'effets. Regardez, hey regardez la vidéo, ça grandit. Ici, si la vidéo s'éloigne. Vous voyez des effets différents sortes d'effets. Voilà, différents sortes d'effets que vous pouvez mettre. Ouais, les effets aussi sont comme le texte. Vous pouvez agrandir et faire et autres. Maintenant, ici, pipe là, c'est écrit pipe. Ouais, en appuyant là-bas, ça vous redirige. Dans votre galerie ici vous pouvez choisir une autre vidéo que vous voulez mettre sur les autres vidéos par exemple vous voyez souvent les gens mettre et s'abonner et autres vous pouvez aussi vous, aussi le déposer sur les vidéos vous voyez je vais déposer sur la vidéo d'avant Ensuite, ici, pré -camp. ici c'est pour couper la vidéo. Vous voilà, voyez, non? Si je veux couper la vidéo et autres, ici ça divise la vidéo en deux. L'icône là, même vous-même vous le savez, 10 c'est pour et autres. Regardez ici aussi speed et animation on prend speed, speed mais vous le savez c'est d'augmenter la vitesse et de réduire la vitesse de la vidéo voyez voilà, ça se met à vite passer En plus vous voyez ici on peut mettre des animations sur la vidéo vous voyez comment ça débute C'est un peu tout ça que j'aimerais vous montrer. On ne peut pas tout faire ici. Vous-même, en faisant la vidéo, vous pouvez découvrir plein de choses. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser des questions en commentaire si vous avez des inquiétudes. Donc, à la fin de mois, votre montage vidéo, regardez ici. Save ou bien chez dossier enregistrement en appuyant sur ça vous voyez ça nous amène plusieurs formats quel format et d'enregistrement on veut faire donc vous voyez format et résolution et puis, format mp4 vous voyez donc on appuie sur save vous voyez ça commence par enregistrés et on les laisse jusqu'à la fin donc à la fin de la vidéo ça se présentait ainsi vous appuyez sur save vous appuyez sur save ça vous appuyez save tout vous voyez non donc ça veut dire que la vidéo est enregistrée sur votre téléphone si vous ne faites pas save ça va pas s'enregistrer sur le téléphone donc c'est tout, merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager, laissez-moi un pouce bleu si vous avez kiffé, et à la prochaine, bye bye.